Eh bien, donc, bonjour à toutes et tous. Euh, un nouveau 11-12 en mars. Euh, donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir confirmé votre présence hier qui nous a permis de maintenir le rendez-vous. Et puis, effectivement, il sera de toute façon mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Euh, alors très très rapidement puisque alors il y en a quand même un certain nombre que je vois régulièrement donc je sais que vous connaissez les petites règles mais je les rappelle pour ceux qui si c'est la première fois euh, Si vous pouvez penser à vous renommer avec vos noms et prénoms pour qu'on puisse émarger plus facilement euh, sur notre liste de présence même si aujourd'hui j'ai envoyé le lien euh, un peu plus globalement donc euh, tous ceux qui auront le lien pourront se connecter s'ils le souhaitent euh, Je vous remercie aussi de bien penser à couper vos micros, euh, pour que ça ne gêne pas les interventions. Euh, pour ce qui est des questions, vous pouvez les déposer dans la discussion à tout moment, et donc on les relèvera au fur et à mesure, et on pourra euh, les poser à nos intervenants du jour. Euh, si vous souhaitez prendre la parole, euh, c'est tout à fait possible aussi. On vous demandera juste de lever la main avec le petit icône euh, réaction là en bas de la fenêtre Zoom euh, pour qu'on puisse vous la donner et que ce soit un peu confortable pour tout le monde. Mais n'hésitez pas si vous avez envie. Euh, bien évidemment que c'est possible. Euh, pour ce qui est des sujets des 11-12, en fait, ils se font euh, à partir de vos suggestions. Donc en fait, il ne faut pas hésiter non plus à, à les transmettre en fait euh, sur le petit. Euh, le petit euh, le petit dispositif la parenthèse que nous avons mis en ligne et en fait plus les sujets sont plébiscités plus tôt ils sont programmés donc si jamais il y a un sujet vraiment qui euh, qui vous fait envie, il faut pas hésiter euh, à nous le dire donc je vous mets le lien dans la discussion donc n'hésitez pas à déposer vos sujets. Euh, vous pouvez donc bien évidemment avoir accès à l'ensemble des numéros du 11-12 sur euh, notre chaîne YouTube. En général, vous le verrez, il y a un sujet qui a plutôt trait au patrimoine et un sujet plutôt lecture publique, et puis parfois des sujets transversaux, puisque les frontières sont jamais aussi euh, aussi séparées entre nos, nos préoccupations. Donc voilà, il y a des sujets qui sont un petit peu transversaux. Euh, voilà, et donc en tout cas on est ravis euh, de ce numéro aujourd'hui, donc d'accueillir euh, avec nous Philippe Thiolière, qui est donc euh, artisan, relieur, pardon, qui est relieur-restaurateur, conservateur-restaurateur, j'y arrive, c'est bon, j'ai le bon nom, c'est conservateur-restaurateur, et qui a son atelier donc à Saint-Etienne, euh, dans la Loire, et puis euh, de l'autre côté, Emmanuel Lemette, qui elle travaille au sein d'un établissement euh, à la médiathèque Bonlieu d'Annecy, euh, donc en Haute-Savoie. Euh, je vous remercie donc euh, tous les deux d'avoir accepté de partager euh, bah, votre métier. Euh, ce numéro du 11-12, il est un tout petit peu différent dans le sens où on va moins parler de nos missions courantes que des métiers qui nous accompagnent euh, au quotidien, alors au plus proche dans des établissements et puis parfois euh, dans des ateliers euh, à leur compte, mais qui sont quand même euh, des collègues précieux pour nous et pour nos collections. Donc, euh, on avait envie de découvrir et de vous faire découvrir euh, voilà, certains métiers qui euh, dont on parle peut-être pas assez euh, et qui nous sont quand même fort utiles, ou en tout cas leurs compétences. Euh, donc, je vais leur laisser la parole, puisque j'ai déjà parlé trois minutes et que c'est bien assez pour ce que j'ai à dire, euh, avec une première... Euh, Première partie sur la formation, l'apprentissage, ce métier. Voilà. Comment, comment vous êtes arrivé à la restauration Je laisse peut-être Philippe commencer sur, voilà, sur pourquoi, pourquoi ce métier et comment vous vous êtes formé. Alors, euh, mon parcours de formation est un peu atypique. Euh, après le bac, j'ai appris le métier de relieur. À Paris, donc euh, dans une école qui n'existe plus, qui s'appelait l'Union centrale des arts décoratifs. C'était une école dont la scolarité euh, durait quatre ans et dont l'objectif était de former des relieurs d'art, voilà, et puis des dorureurs, qui est une spécialité de la reliure, la, la dorure sur le cuir. Euh, au cours de ces quatre années à Paris, j'ai eu la chance de travailler euh, pour payer mes études, d'ailleurs, dans un atelier de reliure euh, de Monsieur Tessert dont la clientèle était principalement la Bibliothèque Mazarine notamment, et la Bibliothèque, euh, la BNF. Et il était spécialisé dans la restauration des reliures. Et puis, dans son atelier, travaillait un, un restaurateur de la Bibliothèque nationale à la retraite, M. Meyer, qui par ailleurs était meilleur, meilleur ouvrier de France en reliure. Voilà. Et donc, pendant ces presque quatre années de, de formation à Paris, j'ai également travaillé pendant les vacances et pendant les, les, les week-ends dans cet atelier où j'ai appris ben, les, les, les bases, et puis pas que les bases de la, de la restauration des reliures. Voilà. Et euh, c'est là où j'ai eu le premier contact avec ce qu'on appelait alors la restauration, et donc le, la conception a un peu changé. Voilà. Ensuite, je me suis installé à Moncon, donc à Saint-Etienne. J'ai ouvert un atelier de reliure, mais également de restauration de, de reliure, puisque j'avais appris à le faire. Euh, autre chose, pendant ses études à Paris, euh, donc l'Union centrale des arts décoratifs, cette école où j'étais, une école privée, était très internationale à l'époque, et j'ai fait la connaissance d'un japonais, notamment d'un ami japonais qui était venu en Europe pour apprendre la relure, et il m'a communiqué l'importance d'acquérir une documentation professionnelle. Et donc, euh, c'est un peu à son, à son exemple que j'ai commencé à acheter beaucoup de livres sur le sur le, dans le domaine de la reliure, mais également de la restauration. Euh, aussi, je dois dire que je parle anglais, j'ai appris l'anglais, j'ai un, un assez bon niveau d'anglais qui me permet de lire et de converser à peu près euh, convenablement. Et donc, à cette époque-là, dans les années 80-90, la plupart de la documentation, et même actuellement, en, pour ce qui concerne la restauration, est en langue anglaise. Voilà. Plus tard dans ma carrière, j'ai eu la chance euh, de faire ce qu'on appelle une VAE, une validation des équipes d'expérience, qui m'a permis d'obtenir le, le master CRBC, donc conservation, restauration des biens culturels, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Voilà. Donc, je suis conservateur-restaurateur, d'une part, et puis relieur, d'autre part. Merci beaucoup. Emmanuel, de votre côté, ce métier, comment donc moi, j'ai commencé des études d'histoire et euh, donc je commençais des recherches. Et en fait, j'ai eu le bonheur d'avoir un relieur qui s'est installé en dessous de chez moi. Euh, en même temps que je me suis aperçue que c'était plus l'objet que le contenu des livres qui m'intéressait. Et euh, donc, j'ai commencé à lier des, des liens avec, euh, avec lui. Je passais régulièrement dans sa boutique. Et euh, le bonheur aussi, c'était qu'il était meilleur ouvrier de France. Donc, j'ai pu voir quel type de document il travaillait, comment il travaillait, son éthique de travail. Et puis, euh, j'ai entamé enfin, une reconversion où j'ai abandonné me, ma maîtrise pour pouvoir faire des études en reliure. Et euh, voilà, j'ai commencé un, un apprentissage euh, en deux ans. Donc euh, là, on peut constater qu'il y a déjà un raccourcissement des études. Plus, euh, je, je pense que plus, euh, plus on avance dans le temps, plus les études techniques sont réduites en termes de temps. Euh, et donc, j'ai fait cet apprentissage que je pouvais faire en un an. J'ai voulu le produire en deux ans et je me suis euh, installée... Euh, j'ai ouvert ma petite boutique de reliure derrière et puis euh, par un accident de vie tout à fait personnel j'ai cherché à continuer à travailler dans la reliure euh, euh, mais euh, ailleurs et je suis rentrée donc dans la fonction publique en tant que reliure dans la, les bibliothèques à l'époque bibliothèque d'agglomération euh, d'Annecy euh, où euh, là il y a un, un petit fond de conservation mais euh, on travaille sur de la lecture publique donc sur des documents euh, très courants donc j'ai vraiment euh, complètement changé de métier et, euh, et je, je, donc, je travaille sur, euh, sur des, des tâches qui sont modifiées par rapport à mon apprentissage euh, avec beaucoup d'ouverture potentielles et euh, mais des tâches courantes qui sont euh, euh, un peu plus loin de la reliure que celle de Philippe. En fait, hein. Et euh, du coup, on, on s'était interrogé, mais alors je... je... Je donne un peu des informations que vous m'avez transmises par ailleurs tous les tous les deux. Je pense que c'est quand même un métier aussi qui, qui touche à l'émotion, un métier passion, qui a un attachement familial pour certains, un attachement à l'atelier dans lequel vous avez fait vos apprentissages dans l'autre. Est-ce que peut-être vous pouvez parler de cette transmission des savoirs, peut-être aussi un peu en dehors de, de cette formation Alors. Je, je connais moins bien la, la, la formation d'apprentissage de relure, mais conservateur-restaurateur, c'est quand même un master, bac plus 5 qui est délivré euh, à, à Paris 1. Et du coup, alors, c'est super. Alors, j'ai eu une petite coupure d'Internet, mais je, je suis revenue, donc j'ai dû être bloquée un instant. C'était dans l'émotion, justement, de la transmission des savoirs que j'ai été euh, complètement euh, figée dans le temps. Euh, mais je reprends vie. Euh, donc, donc, du coup, j'ai je, je, voilà, pu euh, discuter avec l'un et l'autre. Donc, et, et voilà, sur ce côté, un peu, euh, Emmanuel me parlait de son apprentissage en atelier, Philippe aussi de, de cette transmission un peu familiale, euh, avant même la formation. Et donc, je, je voulais peut-être que vous nous parliez un peu de cet apprentissage du métier hors des formations. Et donc, je le disais au moment où ça a coupé, je connais moins bien l'apprentissage la, la, reliure, mais euh, la restauration et le master dont parlait Philippe Thiollet reste un master 5 ans euh, délivré à Paris 1 pour le, le titre de conservateur-restaurateur. Et voilà, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de, voilà, de, de, de ce pas de côté, de, de ce métier qui s'apprend aussi euh, avec… Euh, avec la pratique à côté de, de personnalités euh, fortes, je suppose. Si vous pouvez nous en toucher quelques mots, peut-être. Philippe, peut-être, parce que je sais qu'on en a parlé un peu longuement euh, ensemble. Et du coup, euh... Oui, le, disons que la, la notion de, j'imagine tous les parties le savent, mais la notion de conservation-restauration, elle, elle a beaucoup évolué au cours des, des années récentes. Elle a émergé, on peut dire, la notion mo moderne, à partir des années 80, finalement. Les premières formations universitaires, en tout cas, sont apparues dans ces années-là. Historiquement, les, la, le restaurateur, ça n'existait pas au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle en fait, était restaurateur l'artisan qui était spécialiste dans un domaine professionnel. Par exemple, un horloger était restaurateur, on pourrait dire, d'horloge. Et, et un, un ébéniste était restaurateur d'ébénisterie, et ainsi de suite. Et, et traditionnellement, l'apprentissage de ces métiers se faisait de, de maître à, à, à, à apprenti pendant des années. c'est un mode d'enseignement de, de, et d'apprentissage qui était très efficace et qui était euh, par, euh, par compagnonnage, finalement. Euh, donc, pour tout ce qui concerne les, ce qu'on appelle les métiers d'art, en général, euh, cette pratique est, était excellente, mais euh, pour des raisons liées au, comment dire, à, la, euh, à une sorte de volonté d'uniformisation, un peu, qui relève de l'éducation nationale, ces métiers manuels, il a fallu les faire rentrer dans des schémas un peu de de cursus scolaires et sont apparus les lycées professionnels et ainsi de suite, avec éventuellement la dévalorisation qui a été attachée aux métiers professionnels et aux élèves qui étaient réduits en quelque sorte à faire une carrière de métier dans les métiers professionnels. Donc ça, on pourrait dire que c'est ce qui est arrivé dans les années 80-90. donc L'apprentissage est beaucoup moins pratiqué pour les métiers d'art. Par contre, il y a une forme d'apprentissage qui a toujours une très grande valeur, qui marche très bien c'est le compagnonnage, les, les compagnons du Tour de France, les compagnons du devoir, par exemple, mais qui sont principalement, en tout cas pour la France, principalement dans les métiers relevant du bâtiment. On parle actuellement de, du, de la restauration de Notre-Dame de, de Paris, par exemple. Évidemment, ce sont tous des compagnons, des personnes qui ont appris, et ce sont des ateliers qui pratiquent toujours ce mode de, de, de, de transmission des savoirs. Quoi. Et puis, à partir des années 80, donc, le, la, la restauration avec l'intervention, comment dire, l'irruption des sciences dures, un peu finalement, c'est ça qui est, a, a failli couper la, la restauration de, de son historicité, en quelque sorte, de cette transmission par apprentissage, et euh, les, on peut dire que les masters de conservation, restauration, les masters actuels, actuel, essayent de faire le lien un peu entre l'apprentissage traditionnel et puis l'apprentissage d'un d'un d'un ensemble de connaissances universitaires, et on pourrait dire que l'apprentissage actuellement dans les masters se fait principalement lors des stages de fin d'année. Voilà. Mmh. C'est euh, sur l'établi sur finalement euh, au contact d'une personne qui a de l'expérience que se fait la transmission, il s'agit malgré tout globalement de métiers euh, fondamentalement manuels. Voilà. Je ne sais pas si, Emmanuel, euh, vous voulez ajouter euh, quelque chose. Je sais que, par exemple, vous disiez que vous aviez une formation de roller mais qu'au contact de, de, du, enfin, de la personne dans l'atelier, dont j'ai oublié le nom, qui était également maître meilleur ouvrier de France, vous aviez été sensibilisé au travail de restauration et que ça avait aussi euh, peut-être réveillé chez vous une déontologie euh, face aux collections et face à votre travail en bibliothèque publique euh, actuellement oui, tout à fait. Je, je, je rejoins ce que dit Philippe. Je trouve que les apprentissages techniques pu, en technique pure euh, sont, euh, sont, ont été absorbés un peu par l'éducation nationale. Et euh, on est obligé de rentrer dans, dans, dans une partie euh, euh, on peut pas être qu'en atelier où c'est malgré tout là où on apprend le plus et que euh, euh, voilà, les rencontres de certaines personnes sont, euh, sont incroyables. Euh, le fait de, de, de, de rentrer dans un atelier euh, d'un meilleur au de France, fatalement, on, euh, il, il va être contacté par euh, euh, alors, des collectionneurs ou des administrations qui vont présenter uniquement des documents euh, très… Euh, ou très abîmés parfois, ou très... Euh, très très très beau euh, des choses sur lesquelles on peut pas faire n'importe quoi donc ça ouvre un autre regard euh, sur l'objet ça ça maintient une vigilance de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe quel matériau euh, qu'il faut toujours réfléchir sur comment ça a été monté euh, si ça a été retouché pas retouché vraiment moi ça m'a donné ce regard euh, qui, je, je, je pense, est très important quand on touche à des fonds de conservation. Euh, alors, quand on n'a pas, on s'aperçoit que potentiellement, on n'a pas forcément la technique, puisque comme le dit Philippe, hein, euh, on, on peut être touche à tout, mais euh, excellent partout, euh, je ne suis pas sûre. On va avoir des spécificités euh, sur certains travaux avec un vrai type de, de, de travail. Euh, il faut savoir aussi ne pas toucher un document si on ne s'en sent pas capable ou si on n'a pas euh, le cadre technique pour le faire. Et justement, à ce propos-là, et, et parce que en fait, les métiers sont, sont organisés, ils ont une vraie formation et ils ont voilà, une organisation certaine, je crois que Philippe, vous vouliez dire aussi euh, quelques mots à propos de la Fédération française des conservateurs-restaurateurs, peut-être juste présenter euh, voilà, qui ils sont et, et, voilà, et attirer aussi, euh, parce que c'est ce en préparant ce, ce rendez-vous, c'est aussi un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que euh, dans le cadre de la loi musée, il y a des formations habilitées qui ne sont pas aussi claires euh, dans le domaine du livre. Donc, peut-être, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur la fédération et puis un petit peu euh, ce cadre des conservateurs-restaurateurs. Et comme le disait Emmanuel très justement, il y, a des, il y a des moments où, en fait, il y a des compétences certaines sur euh, certaines typologies de, de matériaux, d'objets. Et, et voilà, et comment... Comment un professionnel peut arriver à se repérer dans, dans toutes ces spécialités qui ne sont pas les nôtres, à proprement parler oui. Alors la, la Fédération française des conservateurs-restaurateurs, donc la FFCR, dont on peut trouver le, le, le site qui est, qui est bien organisé, d'ailleurs, qui est bien fait, euh, regroupe des conservateurs-restaurateurs qui, euh, qui sont diplômés, des, des quatre diplômes qui sont officiellement euh, reconnus par le ministère de la Culture, pour pouvoir travailler sur des collections de musées voilà euh, moi j'ai connu les deux dans ma carrière professionnelle j'ai connu les deux époques puisque j'ai exercé le, la profession de restaurateur finalement euh, sans avoir le master donc pendant la première partie de ma carrière et j'ai travaillé sur des notamment des fonds de bibliothèques bibliothèque anciennes euh, et puis donc j'ai obtenu ce master et donc je, je me suis inscrit dans, à la FFCR euh, donc, cette, la, la Fédération française de la conservation-restauration, elle a de nombreux objectifs, donc je ne les ai pas tous en tête, mais l'un des plus évidents pour le public ou pour des institutions, par exemple, c'est de, de trouver par région et par spécialité, peinture de chevalet, euh, euh, livres, euh, mosaïques, par exemple, enfin, toutes les spécialités de biens culturels qu'on peut imaginer, on va pouvoir trouver un restaurateur, un conservateur ou une conservatrice, une conservatrice restauratrice dans le domaine que, que l'on recherche. Euh, voilà, donc c'est un outil à la fois de, pour faire connaître le, les conservateurs, restaurateurs qui sont affiliés à, cette, à cet organisme, et puis c'est un, un outil aussi pour les personnes de l'autre côté qui cherchent un professionnel. Voilà. Euh, mais tous les. Pardon. Voilà, j'avais gardé le téléphone à proximité. Tous les... Les, tous les conservateurs, restaurateurs ne sont pas inscrits à la FFCR. Excusez-moi, voilà, j'y arrive. Euh, en gros, ça, je pense qu'il y a que la moitié à peu près des personnes qui sont potentiellement, qui pourraient en faire partie, qui sont inscrites, donc ça ne regroupe pas tout. Et par ailleurs, des personnes qui exercent, euh, dans le domaine de la conservation-restauration, n'ont pas forcément les diplômes, mais peuvent avoir les, comment dire, des compétences. J'ai en tête notamment un, une personne qui était spécialisée dans la restauration des horloges. Euh, il était euh, extrêmement compétent. Bon, il, a, il se trouve qu'il a passé, parce que c'était bien pour lui d'obtenir di, le diplôme dans le cadre d'une VAE, d'une validation des acquis d'expérience, mais il a exercé une grande partie de sa carrière en n'ayant pas les diplômes officiels. Voilà. C'est un sujet de parfois de tension, ce, ces diplômes, reconnus ou pas. Euh, en fait, en France, c'est organisé comme ça. Euh, le, le fait d'avoir ces diplômes permet d'accéder au marché des, des musées. Mmh. Voilà, c'est principalement ça. Et, et justement, peut-être… Euh... Vous pouvez nous présenter à ce titre-là votre atelier peut-être et effectivement ce que quelles sont les spécialités qui sont les vôtres et celles de votre atelier plus largement et ce qui nous permettra aussi de on verra avec le témoignage d'Emmanuel aussi mais de parler un peu de ces questions de marché public justement et voilà mais d'abord est-ce que vous pouvez nous présenter bien un sûr. peu votre atelier à Saint-Étienne Bien sûr donc donc je suis conservateur restaurateur et ma spécialité ce sont les documents graphiques donc c'est-à-dire les, les documents imprimés. Euh, les affiches, par exemple, les cartes, mais aussi les dessins, euh, les, les, les archives, les reliures anciennes. En fait, c'est assez vaste. Donc là, on pourrait dire c'est ce qui concerne les objets. Mais euh, un conservateur-restaurateur aussi, doit de fait de sa formation, du, euh, est aussi spécialisé dans la conservation. Le mot « conservation » est très important c'est-à-dire le, le, les conditions de conservation, l'évaluation des conditions de conservation, d'hygrométrie, de, par exemple, hygrométrie, température, euh, les contenants, les emballages. Voilà. C'est un, un regard assez général. Euh, et d'ailleurs, c'est une, une partie assez importante de mon activité, c'est des conseils en conservation. Voilà. Bien Intervenir après des, des sinistres, par exemple, après des inondations, bien la survenue de développement de moisissures, par exemple, qui est assez souvent. Voilà. Et alors, mon atelier, ben, j'y suis actuellement, mon atelier fait 80 mètres carrés. Actuellement, quels sont les travaux qui m'attendent ben, Je suis en train de travailler sur des archives, donc actuellement des documents cadastraux du 18e siècle, sur lesquels je suis en train de, de travailler. Et puis, deux, deux plans gigantesques qui font presque 3 mètres par deux, des plans cadastraux de la fin du 18e siècle, enfin cadastraux des plans de propriété. Euh, voilà, de, de, des documents de très grande taille mais ça peut être parfois des documents de petite taille donc là, ce, ce que je vous ai cité pour le moment c'est des documents euh, sur papier euh, des cartes et des manuscrits euh, ça peut être du papier, du parchemin euh, et puis par exemple, il y a quelques mois j'ai travaillé pour la maison d'Isieux et là c'est de formation par exemple, de la formation aux, aux techniques d'exposition de, je fais pas mal de formations dans des institutions pour, sur des thématiques qui me sont suggérées, voilà, dans le cadre d'appels d'offres. De... En fait, le métier de, mon métier, tel que je le pratique actuellement, est extrêmement varié. C'est une des raisons pour laquelle je l'aime beaucoup. C'est la grande variété des, des domaines d'intervention. Voilà. Et puis le fait que les techniques, enfin il y a, une, les techniques sont toujours, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. C'est, les compétences sont toujours en évolution. Et, et justement là, donc vous nous parliez de, de plans cadastraux. Je suppose que ce sont des, des travaux confiés par des archives, enfin des services d'archives ou oui, pas que. Oui, tout à fait. Là, l'occurrence, oui, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous parler de cet équilibre Est-ce que vous avez des commandes par ailleurs privées de collectionneurs privés et. Peut-être, je ne sais pas si c'est possible d'avoir une part de, des commandes publiques et commandes privées. je ne sais pas si c'est aussi clair, mais peut-être majoritairement, comment s'équilibre votre, votre activité, en fait Oui, bien sûr. Alors, comme on est en France, enfin tout le monde le sait bien, le, la, la commande publique représente une part très importante euh, du PIB, et donc euh, la, le domaine de la restauration n'y échappe pas, évidemment. Donc, euh, les, euh, les musées, les services d'archives, les archives donc, euh, aussi bien départementales que municipales, ça doit représenter euh, peut-être 80 de mon chiffre d'affaires. Mmh. Ce sont des, des institutions privées, donc ça peut être des, des entreprises. Des entreprises euh, par exemple, à Saint-Etienne, il y a une, une chocolaterie célèbre, enfin célèbre pour les Stéphanois, mais enfin, Weiss en allemand, euh, qui m'avait confié la restauration d'une boîte de chocolat, par exemple. De boîte de chocolat de chocolat, okay. ouais, c'est ça. Ouais, des, des, des, des collages de, de chocolat datant des origines de l'entreprise. Euh, C'était quelque chose d'assez particulier. Euh, ça peut être aussi euh, des, des entreprises de mécanique. C'est assez curieux. Euh, bon, bah, Je ne travaille pas avec Michelin, mais Michelin, par exemple, a un fonds, euh, l'entreprise Michelin de pneumatique euh, un fonds ancien qui, qui, je suppose, est régulièrement entretenu par des conservateurs-restaurateurs. Euh, j'ai travaillé avec le musée du chapeau euh, par exemple, mais c'est une institution euh, voilà euh, et puis il y a bien sûr des particuliers, des collectionneurs oh. alors les, la gamme, enfin comment dire la partie la plus importante ce sont des collectionneurs d'affiches, puisque les affiches okay. euh, les affiches anciennes ont un, un, un marché, les affiches anciennes ont une cote et euh, comme ce sont des biens culturels qui ont une valeur qui peut être assez élevée et euh, eh bien le ça reflète l'intérêt que peuvent porter les collectionneurs, aussi bien pour l'intérêt esthétique, mais l'intérêt aussi de placement, qu'on retrouve évidemment dans les travaux de restauration qui peuvent être confiés. Et puis actuellement, j'ai un travail assez rare finalement, mais une société historique, la Société historique de Saint-Galmier, donc c'est une ah. ville pas loin de Saint-Étienne, -Saint ah, okay. qui a confié la restauration d'un plan cadastral de la fin du... Du, de, de 1736, donc c'est le début du XVIIIe siècle, avec un financement participatif qui, est, et qui a été relié par la Fondation de France notamment, okay. et avec un travail intéressant puisqu'il va y avoir, à, à la fois faire une, un travail de restauration, mais aussi un travail de, de vidéo, enfin une documentation. Euh, à partir de vos, des travaux que vous avez faits en fait. Exactement, voilà, et, et avec des, des films, enfin une documentation pour faire vivre les travaux de restauration. J'ai pas de part, mais c'est pas très loin de chez moi. saint galmier c'est là où il y a la Badois, pour euh, pour, situer. Oui. <rire> pour ceux qui connaissent et qui demandent de l'eau gazeuse au restaurant. Euh, et du coup, vous avez parlé effectivement… Alors, pourrait-on avoir le lien du financement participatif pour suivre l'évolution du projet euh, bah, je, je, Soit, soit j'arrive à le trouver là euh, pendant les questions et je vous le mets dans la discussion, soit euh, je ouais, l'enverrai après… après. Mmh. Euh, et, et justement, donc là, on, on a parlé, enfin, donc de, de, de votre euh, apport de compétences sur euh, sur la conservation et, et la conservation préventive, l'exposition, la sensibilisation des collègues à ces à ces questions-là. Et j'avais envie aussi qu'on qu'on se tourne du côté d'Annecy euh, et donc qu'on ait un regard un petit peu euh, un petit peu aussi euh, de biais puisque vous avez été en atelier, vous êtes en établissement. Euh, vous m'avez beaucoup travaillé, enfin vous m'avez parlé pardon du, du travail que vous fournissez sur les collections courantes, mais cette attention euh, particulière euh, d'une relieuse euh, voilà, attentive euh, à, la, à la chronologie des documents, à l'intégrité des documents, et, euh, et comment vous arrivez euh, au sein d'un établissement à sensibiliser les collègues à, à apporter cette, cette touche qui est la vôtre dans, dans les établissements euh, qui est Annecy et, et y compris sur des collections courantes ce que voilà j'avais trouvé assez intéressant euh, quand on a échangé toutes les deux c'est à dire que de se dire que même dans l'équipement courant de collections courantes on peut avoir cette attention euh, qu est, euh, que voilà que, que donne et que confère le métier de relieur restaurateur Emmanuel alors, la, la, la bibliothèque d'Annecy a sa particularité d'avoir un fonds de conservation. Euh, donc, En, en fait, euh, les, les, les, pour moi, le souci qu'il peut avoir, c'est le cloisonnement entre chaque particularité. On est euh, ou dans la conservation ou dans euh, l'usage courant des collections. Euh, Petit à petit, moi j'essaye, parce que la lecture publique, c'est il faut présenter les documents, les présenter, les faire sortir le plus possible, euh, mais... Euh... Un document qui, circule, enfin, qui est courant aujourd'hui peut rentrer à un moment ou à un autre dans un fonds de conservation avec une thématique particulière. Et euh, la difficulté, c'est vraiment euh, pour moi, dans, dans ce que j'ai vu, c'est ce cloisonnement entre le métier de bibliothécaire, le métier de, de relieur, euh, beaucoup de... Enfin, Beaucoup. Les rares reliures qui restent encore dans des bibliothèques de lecture publique sont souvent cantonnées à ce qu'on appelle de l'équipement. Euh, voilà, pour pouvoir ranger les documents, les couvrir. Alors on couvre beaucoup les livres avec des polymères euh, bon, sur du sur du courant. Euh, mais euh, si je ne m'abuse, en fond de conservation, le polymère n'est euh, pas spécifiquement une très très bonne matière. Euh, euh, en conservation euh, longue, c'est-à-dire qu'un livre qui a été couvert euh, complètement en plastique, qu'on va laisser euh, une quarantaine d'années avec son plastique, euh, ça va avoir hein, peut-être tout léger, mais un léger impact sur, euh, sur les livres. Euh, tout ce qui est produit euh, euh, euh, adhésif aussi, alors actuellement, on utilise tout et n'importe quoi, euh, mais on va retrouver, nous, dans les fonds de conservation, des choses avec, euh, ben, à la bonne période du scotch, dans les années 70-80, il y a énormément de choses qui ont été utilisées, ce qu'on appelle les renforts de couverture, avec les beaux plastiques, euh, avec des belles colles qui ont bien polymérisé, alors euh, euh, à l'usage pour le lecteur, on est content, le livre... Euh, ne va pas se plier la couverture, le coin de la couverture ne va pas se plier, sauf que euh, dans la conservation, c'est une vraie catastrophe. Euh, euh, Il enfin, y a vraiment des documents qui ont été extrêmement abîmés parce qu'on a des produits qui ont été utilisés qui, sont, euh, qui étaient courants. Euh, mais qui, sont, qui dégradent énormément les livres qui euh, actuellement sont euh, pour certains quasiment à mettre à la poubelle telle. Enfin, moi de mon, ma petite expérience euh, parce que je, je ne peux rien faire dessus alors après sur des, des, des livres qui... Euh, qui sont importants dans un, un petit fonds de conservation sur une thématique particulière, euh, vont peut-être nécessiter euh, euh, beaucoup plus d'argent, enfin des budgets plus conséquents sur des restaurations. Mais est-ce que, est -ce que euh, déjà, est-ce que les bibliothèques ont les moyens euh, de, de, de, de pouvoir restaurer des documents euh, qui étaient qui étaient qui sont peut-être courants mais qui ont un intérêt dans un fonds de conservation ou pas euh, ça ça va aussi avoir son importance euh, je pense que philippe va voir euh, aussi il euh, euh, y a un intérêt à juger la valeur du document avant d'engager aussi euh, des, des des fonds en fait c'est ce qui est compliqué dans les bibliothèques de, de, de lecture publique, c'est que l'équipement est une activité tout à fait banale, euh, mais qui euh, potentiellement, euh, dans 20 ans ou 30 ans, euh, va avoir un, un impact sur, la, sur un, des documents qu'on va conserver donc on ajoute beaucoup de petites étiquettes euh, euh, l'antivol euh, pendant les dix années euh, moi j'ai jusqu'à trois antivols parfois sur le même livre on en a euh, les usages les usages ont différé euh, donc on va euh, rajouter rajouter donc qui dit euh, antivol dit colle, dit euh, euh, différente hein. Plus on va dans ce qui, enfin, logiquement, on nous vend beaucoup de colle bio, biodégradable. Mais... Ça c'est un sujet effectivement aussi qu'on va aborder, c'est les utilisations de matériaux, les techniques que vous utilisez puisqu'elles évoluent en fait dans le temps. Euh, et, et sur ces collections qui passent de, des collections courantes aux collections de conservation, peut-être une anecdote que j'ajouterai à ce que vous venez de dire, c'est euh, les fonds de conservation jeunesse euh, qui sont euh, beaucoup construits à partir des collections courantes et des désherbages, en fait, dans certaines bibliothèques, et y compris des bibliothèques de lecture publique, et qui, en fait, sont lues par des enfants, et, euh, et qui sont lues peut-être au moment du goûter par les enfants, et qui, du coup, voyagent avec les bouts de, de, de chocolat, les bouts de, de de cracottes et compagnie qui finissent en fait au milieu de la réserve des livres anciens rares et précieux avec tout ce que ça peut amener de petites bêtes gourmandes et autres joyeusetés dans les magasins. Et ce sont des. Ce, ce, cette idée, effectivement, de, de se dire que des collections courantes, donc il y a les fonds de conservation jeunesse, mais il y a aussi les fonds locaux, puisque les, enfin, les, les fonds locaux, par définition, peuvent être dans des fonds de conservation sur des dates tout à fait contemporaines. Mais euh, effectivement, au milieu des, des collections, donc euh, je pense que sur la, conver la, la conversation, pas du tout, la conservation préventive et, euh, et le rangement, il y, a, il y a beaucoup à dire. Peut-être euh, quelques mots justement sur ces, euh, euh, sur les techniques. Par exemple, Emmanuel, vous parliez du scotch. Il y a eu quand même toute une mode de la restauration qui a aussi évoluer euh, sur euh, peut-être maintenant une espèce de respect euh, de l'ouvrage euh, tel qu'il est et tel qu'il voyage et pas tel qu'il aurait été à un instant T. C'est-à-dire que même la restauration, est, elle, fin, il, il, fin, le chemin de restauration et même ce qui a pu être fait peut être respecté à différents niveaux. Et comment on respecte la chronologie d'un document, son intégrité, son histoire y compris avec les interventions malheureuses qui parfois font partie de l'histoire du document. Comment on respecte l'intégrité du document qu'on a Peut-être, Philippe, si euh, quelques mots sur ces techniques et ces usages qui ont évolué et que vous avez dû voir évoluer dans oui. les. Alors, euh, enfin, ce qui est intéressant de, de constater, c'est que la plupart des biens culturels aux, auxquels on a affaire, c'est-à-dire des livres, mais des chaises, enfin tous les, tout ce qui nous entoure, euh, au, au 16e, au 17e siècle, ce qu'aujourd'hui on aura des restaurations, c'était simplement le fait de prolonger leur durée d'utilisation pratique. Un pied de chaise était cassé, on le réparait, une, une, la couverture d'un livre était cassée, on la réparait avec les moyens. Or, on ne se posait pas tellement la question, en tout cas au moins pour les objets courants, la vie courante, de l'esthétique, l'important c'était de prolonger l'usage. Voilà. Et et ce qui a pâti notamment pour les reliures, c'est que la, la, la reliure, un livre, c'est un objet à la fois, bon, culturel très valorisé, mais en fait c'est un objet qui a, doit fonctionner, qui doit s'ouvrir, les pages doivent tenir les unes aux autres. Et donc, pendant longtemps, le, la, la réparation des livres a été faite par des relieurs. Et puis, euh, d'un coup, certains ouvrages ont acquis une valeur culturelle très importante, et on s'est mis à les regarder différemment. C'est un peu le début du regard euh, restauration versus artisanat et maintenance, si vous voulez. Et, euh, et puis, il y a eu effectivement, comme disait Emmanuel, l'apparition des, des polymères, des plastiques, des colles synthétiques, notamment, euh, qui ont commencé après la Deuxième Guerre mondiale, avec les, notamment les, les scotch, bien sûr, mais le scotch est plus ancien encore. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux polymères qui ont paru merveilleux pour des travaux de réparation. À terme, ça, ça remplissait le, la fonction, notamment dans l'entretien des livres, effectivement, comme disait Emmanuel. Et puis, on, donc il y a eu un emballement, amplifié par les, la taille des administrations, qui, par exemple, Archives de France, Bibliothèque Nationale de France, bon, c'est connu que, vu leur taille, elles ont équipé énormément d'ouvrages, ont utilisé beaucoup de plastique, mais on s'est rendu compte tout d'un coup que ces plastiques n'étaient pas si stables que ça que l'école dite stable ne l'était pas du tout que l'école avait tendance à migrer dans des matériaux poreux ainsi de suite voilà et donc vous parliez des matériaux Emmanuel c'est que un des objets de la on va dire de, du corpus de connaissances de la conservation et de la restauration c'est de faire une évaluation des matériaux qu'on va pouvoir utiliser de façon sûre dans la restauration des, aussi bien des livres, mais euh, le bois, le cuir, voilà. euh, et euh, ça, ça, doit, ça fait l'objet d'évaluations de, de qui relèvent de sciences, de la physique ou de la chimie. Voilà. Et on s'est souvent euh, fait, euh, on, il y a eu des emballements pour certains matériaux, euh, on croyait qu'on avait réglé un problème, et en fait, on... Les matériaux synthétiques d'origine pétrolière, notamment, sont souvent très décevants sur le long terme. Et le long terme, c'est rapide, hein, c'est le long terme. On, on voit des, des altérations dès une vingtaine d'années. Des matériaux qui étaient censés être stables ne le sont pas, qui étaient censés être réversibles. Par exemple, je pense au fameux film Oplaste, euh, qui a, avec lequel on a réparé beaucoup d'ouvrages. Euh, ça n'est pas un matériau réversible euh, au bout de quelques années. Euh, alors Voilà. Et bien sûr, après, tout est une question d'évaluation de, de la valeur que l'on attribue à un ouvrage. Certains ouvrages relèvent de techniques, finalement, non réversibles de réparation, mais certains ouvrages plus, pour lesquels on considère qu'ils ont une valeur historique, de rareté, ainsi de suite, relèvent d'autres techniques qui sont beaucoup plus sourcilleuses sur le, la qualité des matériaux, ou même la, le fait même d'intervenir ou non, comme disait ma collègue Emmanuel. Et justement, alors une question de Géraldine de Bufferrand en Ardèche. Euh, est-ce qu'il y a des solutions éco-responsables On en a un petit peu parlé dans la prépa préparation de ce rendez-vous, c'est-à-dire est-ce que euh, toutes les questions d'évolution euh, voilà, euh, autour de, de, du réemploi des matières premières, d'utiliser des matières recyclables, etc., est-ce que ça influe ou pas sur... Euh, sur le quotidien d'un restaurateur, est-ce que c'est vraiment des préoccupations Alors, je, je, je laisserai témoigner chacun, hein, parce que j'ai un peu eu des réponses euh, déjà euh, d'entrée de jeu sur euh, des, des, des usages et des petites actions que vous mettez en place, euh, voilà. Et donc la question, elle est plutôt sur les films plastiques. Est-ce qu'on peut remplacer euh, ces films plastiques par une quelconque solution Et puis, euh, voilà, au quotidien, est-ce que ce sont des, des enjeux qui, euh, qui qui commencent à changer, qui, qui bouleversent un petit peu vos métiers euh, voilà. Après, on peut penser à plein de choses. On peut penser effectivement à ces films plastiques, au cuir. À... Voilà. Il y a quand même un panel assez vaste de, de produits que vous utilisez en restauration. Oui. Alors, je veux bien répondre. Par exemple, les, les, dans, pour ce qui concerne le conditionnement des, des documents graphiques, les, les, les affiches, par exemple, les plans, mais également le, la protection des, des reliures. On a actuellement le choix entre deux, deux types de matériaux. D'une part, les papiers, d'autre part, les films plastiques transparents. En gros, le, les, voilà. Et ils ont chacun leur particularité. Le papier a l'avantage d'être plus comment dire, renouvelable. La, la, ressource, la, la base, c'est de la cellulose, donc du bois. Ça peut être issu de forêts gérées de façon responsable. Le, le plastique, par nature, ça provient du pétrole. Donc, c'est plus problématique. Mais le plastique, il a l'avantage de la transparence. Que le papier n'a pas pour le moment, ou euh, voilà. Donc, euh, alors si on fait le choix de matériaux plastiques, là, les, les plastiques à utiliser sont bien connus. C'est des plastiques euh, à base de polyester euh, qui ont fait leur, la preuve là pour le coup de leur euh, stabilité chimique. Voilà. Et euh, mais par contre, comme la plupart des plastiques, euh, ils ne sont pas euh, biodégradables, absolument pas. Oui. Et par contre, les papiers. Euh, par nature, le, la cellulose est biodégradable. Alors, après, dans le cycle de fabrication, le, le papier est un, potentiellement un matériau polluant, mais là aussi, les fabricants de papier ont fait des efforts et certains euh, fabricants de papier, gros industriels, ont, euh, ont mis au point des processus de fabrication qui sont euh, en, presque en circuit fermé et qui, avec peu d'effluents, peu de, de déchets euh, dans la nature. Voilà. Et Emmanuel, peut-être vous avez dans l'équipement, vous, des changés ou fait évoluer vos, vos usages, vos pratiques Alors pour beaucoup de bibliothèques, c'est euh, vraiment la question du moment. Il y a beaucoup de gens qui. Euh, qui euh, alors pour X ou Y raison, hein, pour certains, c'est des budgets qui descendent. Euh, euh, après, euh, voilà, je, je, je, moi, dans ma perception à moi, euh, le livre est un objet vivant. Alors, c'est vrai qu'en lecture publique, ça rentre et ça sort beaucoup. Euh, c est, c est, je, je, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un livre qui, qui doit sortir euh, 140 fois euh, en l'espace de, de, de, de trois mois, euh, doit rester impeccable. Enfin, c'est un objet vivant euh, et je trouve que dans la lecture publique, on, est, euh, on, on, est, euh, on veut que ça reste propre le plus longtemps possible, ça c'est sûr, mais euh, le, le façonnage actuel de tous les livres fait, euh, comme disait Philippe, qu'il y a une nécessité de transparence. De toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est découvrir en plastique, mais euh, là pour moi, c'est un vrai choix tranché. Euh, le, en général les couvertures sont souples euh, on a, alors moi j'ai toujours l'image euh, s'il doit y avoir un vrai accident sur un livre c'est à dire euh, une couverture de, de, de très très abîmée euh, c'est comme un humain c'est pas parce qu'on aura un comme qu'on va euh, empêcher une fracture euh, ou euh, une entorse euh, alors, je prends beaucoup cette image là mais c'est euh, on va se dire mais oui mais s'il y a de la pluie les gens rentrent vite s'ils euh, prennent une averse euh, le plus dangereux pour un livre c'est prendre de l'eau par la tranche euh, la, le fait de le couvrir en plastique empêchera jamais que l'eau rentre par la tranche alors oui on va pouvoir l'essuyer très très vite mais en général toutes les, euh, toutes les couvertures sont un peu en papier glacé sauf, euh, euh, sauf les exceptions des éditions Gallimard, les papiers euh, euh, en fait pour moi, c'est aussi une question de, de économique. Euh, il faut, euh, un papier glacé n'a pas spécialement besoin euh, d'être euh, couvert, puisque fatalement, il est déjà, euh, un peu, le papier est déjà un peu… Euh... Il faut regarder, euh, à mon sens, le document autrement. Je, moi, je préférerais moins polluer en couvrant moins de livres, euh, mais couvrir ceux qui en ont, entre guillemets, besoin mais c'est un regard tout à fait personnel, Le, la couverture des livres est beaucoup plus euh, euh, utilisée pour les livres qu'on va, qu on va, on va prévoir, beaucoup, beaucoup de sorties du livre, mais ce sont des objets qui ont une durée de vie, euh, qui peut être très, très limitée en fonction du façonnage, Là, actuellement, tous les livres qui sont brochés, on sent les économies sur la colle. On peut avoir une ouverture du livre et moi, je les retrouve en réparation avec ma thermocoleuse parce que, parce que le façonnage est fait à des périodes où on produit énormément. Alors, les rentrées littéraires, c'est catastrophique. On va avoir le même document acheté quatre fois qui va rentrer au bout de deux de lectures. Et je pense qu'il y a un, un euh, pour moi, on n'est pas dans des façonnages et d'utilisation actuelle de matériaux qui vont pré... On prévoit de la consommation point barre, pas de la conservation. Et ouais. euh, c'est mon avis, hein, mais. Euh... Bon, ça tombe bien parce qu'en en fait, on vous a invité pour connaître votre avis. Alors, <rire> on va profiter que vous le donniez. Euh, Est-ce que euh, vous avez des, et je pense tous les deux, euh, peut-être des, des conseils, des attentions particulières pour les collègues en bibliothèque pour euh, surveiller leur collection Qu'est-ce que peuvent être les petits gestes du quotidien, les petites attentions particulières euh, avant même tout projet de restauration, qu'est-ce qu que peut-être l'attention première, selon vous, d'un bon gestionnaire de collections de conservation ou de collections de, de, de, contemporaines qui finiront peut-être en conservation un jour Mais Philippe, peut-être, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être la première attention euh, pour ces collections Alors bon, c'est un peu à la mode, mais on parle de la préparation des, par exemple. Euh, Alors, ça a coupé juste au moment où vous avez dit la préparation des et… La, la préparation des sinistres. Ah oui. C'est-à-dire que j'interviens, c'est partie de mon activité, d'intervenir après des dégâts, des, dégâts des ouais. eaux, des, des choses comme ça. Euh, beaucoup, de, beaucoup de choses pour être évitées, euh, déjà par un bon entretien des bâtiments, euh, des routines d'inspection des, des toitures, par exemple, euh, donc, ça, c'est euh, du, bon, du bon entretien des bâtiments, des bonnes pratiques de sécurité, euh, un certain nombre d'inondations. J'ai en tête, je crois que je vous en avais parlé, d'inondations qui sont euh, des actes de par exemple, dans des bibliothèques universitaires ou des institutions euh, qui n'avaient pas été envisagées au moment de la conception architecturale du bâtiment, notamment avec des, des robinets qui s'ouvrent avec un, des robinets qu'on est obligé de fermer vous voyez, en tournant le. Et beaucoup d'institutions maintenant sont équipées de robinets à poussoir qui coupent automatiquement l'eau, par exemple, parce qu'il y a eu des cas de malveillance, d'inondations énormes dans des fonds par des, des, des inondations qui provenaient de d'actes de malveillance comme ça. Euh, il y a aussi l'examen dans les fonds, dans les fonds anciens, notamment anciens rares et précieux, c'est souvent ceux-là sur lesquels on porte le plus attention. Euh, l'examen des parcours, des tuyauteries. Beaucoup d'accidents, d'inondations viennent du fait qu'on découvre après coup que dans le, la série de rayonnages et des ourages les plus anciens, finalement, on n'avait pas vu qu'il y avait un tuyau de, de, à l'horizontale juste au-dessus de ce rayonnage, justement. Euh, voilà. En fait, c'est de, de, de la prévoyance, c'est de l'examen de cas par cas de chaque bâtiment, euh, du plan des réseaux, des plans électriques, le bon entretien des circuits électriques aussi, et pas mal d'incendies. Euh, qui proviennent en fait d'un mauvais entretien. Donc, euh, c'est encore en quelque sorte de l'économie, on pourrait dire, de l'économie domestique. En quelque sorte. Voilà. Euh, alors, euh, ça fait partie des, des travaux, des services que je propose à des, à des clients, c'est-à-dire de faire cette évaluation, l'état de sécurité euh, d'un bâtiment, des, des collections, et puis. Un conseil alors, si, euh, pour les fonds les bibliothèques, de bibliothèque, c'était de s'équiper de, d'enregistreurs de température d'hygrométrie. C'est-à-dire éventuellement d'alarme d'inondation au sol. Et des, pour, pour moins de de, moins de 000 euros, ce qui n'est pas une somme énorme pour une institution, on peut avoir un, un système extrêmement complet euh, qui vous alerte en cas d'inondation au sol, en cas d'incendie, de, de, euh, en cas d'hygrométrie complètement anormale avec le développement de moisissures, par exemple. Et ça, ça doit être un équipement de base pour toute, euh, toute, toute bibliothèque, mais tout musée, finalement, tout, tout lieu où on conserve des, des biens culturels. Je ne sais pas si Emmanuel, il y a des justement avec un bâton de pèlerin en plein milieu de l'établissement, est-ce qu'il y a des choses qu'on qu distille à ses collègues pour essayer de sensibiliser à, à la bonne conservation des ouvrages, quels qu'ils soient mais je pense que tout ce que dit Philippe peut être complètement adaptable à des collections tout à fait contemporaines. Alors, il y a des, vraiment des bibliothèques de lecture publique qui, euh, euh, justement, comme on est dans de la consommation euh, et qu'on se dit que euh, les livres vont être désherbés ou mais pas forcément conservés, puisque tout le monde n'a pas de, de, de... Mais parfois, euh, euh, on a quand même des points de conservation, euh, euh, euh, enfin, des bibliothèques qui ont des plans de conservation partagés. Donc... Euh, euh, je, je... Moi, je vais reprendre ce que dit Philippe, ce n'est pas parce qu'on a une collection contemporaine qu'on ne doit pas savoir si au-dessus de son rayonnage, il n'y a pas euh, une canalisation qui passe, qui va euh, euh, faire un petit goutte à goutte à certains moments. Euh, plus on réagit vite, euh, plus on va pouvoir euh, sauver deux livres. Alors, euh, J'ai un exemple type, on est arrivé un matin dans la bibliothèque sur des rayons jeunesse, il euh, y avait eu un goutte à goutte pendant le week-end parce que bien entendu c'est toujours le week-end que ça se euh, passe et euh, voilà sur des collections enfin, enfin contemporaine euh, voilà les papiers glacés euh, si on réagit pas très vite euh, voilà ça fait des amalgames ça se colle avec les après euh, c'est euh, pour moi, plus on saura réagir face à l'humidité, c'est-à-dire ventiler des documents, plus on appréhendra ces choses-là, plus on aura des notions aussi de ce que peut être la conservation, plus on aura des, des, des attitudes de prolonger le livre autrement. Que en couvrant en plastique, parce que en fait cette couverture en plastique, on va euh, on va se, se se dire que bon ça y est, il est couvert, il est protégé, mais euh, voilà un bouquin où il y a un goutte à goutte euh, sur un rayonnage, ça va arriver sur la tranche du livre, ça va imprégner, ça va, il faut savoir réagir et même si euh, euh, les établissements euh, publics ne n'ont pas forcément de plan d'urgence c'est toujours euh, la même le chose le mot est lâché hein. donc, euh, <rire> si vous pensiez qu'on allait échapper au plan d'urgence dans l'heure c'est foutu <rire> donc ceux qui n'en ont pas il faut contacter philippe et emmanuel pour vous aider à en avoir un mais si même s'il n'y en a pas on, on doit rentrer pas forcément dans la démarche complète du plan d'urgence mais euh, voilà avoir des, des, euh, des réflexes ou euh, euh, parce que sur des fonds anciens, on va avoir beaucoup le réflexe d'appeler des, des, des, des, des restaurateurs parce qu'on sait que c'est précieux. Sur le reste, c'est toujours un petit peu négligé parce que c'est des collections courantes. Mais je pense que le regard d'entretien, comme dit Philippe, d'entretien du, de, du bâtiment, scruter s'il y a des... C'est important pour toutes les bibliothèques. Mm -hmm. Et euh, pour euh, pour juste euh, le plaisir de, de terminer dans ces quelques minutes, est-ce qu'il y a un alors pour information j'ai mis euh, le financement participatif de Saint-Galmier dans la discussion puisque j'ai trouvé sur la fondation du patrimoine. Est-ce qu'il y a un objet particulièrement dont vous vous souvenez quelque chose que vous avez euh, voilà qui vous a marqué alors je suppose qu'il y en a beaucoup mais euh, peut-être euh, voilà pour euh, pour conclure ce numéro est-ce que chacun vous pourriez partager un Quelque chose, un souvenir un petit peu symbolique de, de votre activité, euh, voilà, récent ou moins récent d'ailleurs. Alors, Philippe, je vous entends. Oui, ah, je, oui, je me souviens, dans, dans les, les documents, euh, un peu important du point de vue de l'histoire, c'était un, un plan euh, de Madrid du 18e siècle. C'était un plan bilingue, d'être bilingue, donc français et espagnol. Euh, C'est la médiathèque de saint étienne qui a fait des gros travaux euh, importants. C'est un document, un plan, qui était comme souvent, les. les, les... c'était un plan de Madrid. Il devait faire 1,50 m par 1,50 m qui était plutôt destiné à la décoration. Donc, il y avait une barre de bois en haut, pas en bas. Il était, il était resté sans doute exposé à la lumière assez longtemps. Et il avait été euh, doublé au 19e siècle. Voilà. Et le il avait continué à être enroulé, déroulé. Il était en très mauvais état. Et le conservateur de l'équipe, euh, M. Larbre, que je salue d'ailleurs, a beaucoup Oui, de... est-ce que, Philippe, en fait, ça, ça coupe un petit peu dans ce que vous dites Il oui. était doublé avec quel matériau De la toile. C'était la, la toile Et donc, le, on m'avait demandé de déposer. D'ailleurs, pour pouvoir restaurer ce plan, il fallait déposer la toile. Il était euh, comme un puzzle, en quelque sorte. Et en déposant la toile, euh, j'avais trouvé au perso de ce plan euh, écrit avec une main d'enfant. « Papa, je t'aime ». Et, et je... la, le, le petit garçon ou la petite qui était dans l'atelier du, du reste, enfin, du, la personne qui avait fait ce doublage de toile, euh, qui avait écrit ça, ça avait été écrit à l'encre, je me souviens. Le, le papa avait dû se dire, bah, bon, avec la toile, ça ne se verra pas. Voilà, et là, je l'avais pris en photo. Voilà. C'est un souvenir un peu émouvant, mais euh, voilà. sinon, il y a plein d'autres souvenirs plus, plus sérieux finalement. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a quelque chose qui. Euh, alors moi, une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est pendant mon apprentissage. Euh, c'est euh, alors c'est un petit rapport avec plan d'urgence, avec des jolies choses. Euh, c'est euh, mon maître d'apprentissage avait été contacté euh, par des assurances euh, puisque des documents à, à, qui étaient dans une banque. Euh, avait été, euh, enfin, il y a eu une canalisation euh, d'eau de, de, usagée euh, qui avait cassé et qui avait envahi euh, la salle des coffres euh, dans la banque et euh, malheureusement les plus grands coffres sont toujours en bas et, euh, et donc ils se sont aperçus du souci euh, assez tardivement, ça avait bien eu le temps de baigner et en fait, euh, le, le, le, le, le seul réflexe qu'ils ont eu, c'est de poser euh, tout ce qu'il y avait dans les coffres sur des radiateurs pour les aider à sécher. Euh, donc, en fait, euh, là, c'est un développement maximum de, de, de tous les organismes vivants qui avaient et dans l'eau et un peu partout. Et euh, cette prise en charge, euh, en fait, il y avait des choses qui, qui étaient sur des papiers qui ont eu le temps de, de, de, de, de s'agglomérer, en fait, de redevenir une seule feuille de papier. C'était vraiment dramatique puisque c'était des feuilles très, très fines parce qu'ils ont quand même laissé traîner un bon petit moment euh, avant de se retourner. Euh, et euh, c'est de voir la vitesse de prolifération quand il y a un souci, euh, la, la, le, le, la, la tristesse de voir des documents qui n'avaient jamais été édités, qui étaient perdus à jamais parce que euh, on, les, les, la banque n'avait pas su réagir et n'avait pas su euh, se dépêcher de réagir. Et puis des choses qu'on a pu un petit peu sauver quand même, avec des, euh, des encres qui avaient fusé, euh, des... mais qui étaient euh, restaurables. Hein, avec, euh, bah, ce qui m'avait marqué, c'est que euh, la première réaction, c'était de mettre dans des sacs plastiques et directement au congélateur. Mmh. Bah, en tout cas, euh, oui. merci à, à tous les deux. J'ai un, un souvenir de... C'était un peu sur le, le petit mot laissé d'un terrier euh, dans une bibliothèque où on avait visité, hein, je crois que c'était du 17e, et... et, et... Bon, vraisemblablement, il y avait une voiture dessinée au lobby euh, type euh, Clio. Je pense que que ce n'avait pas été d'époque. Et je me suis dit que c'était tout de même assez rigolo de se dire oui, on peut dessiner sur n'importe quel papier. Mais alors, on évite le terrier quand même. c'est <rire> Voilà. Et papa, je t'aime. Pourquoi pas? Peut-être pas sur les, les matériaux de restauration, mais euh, assurément, oui, comme message à laisser à la postérité. C'est assez drôle aussi de, de se dire que dans les étapes de restauration, on trouve parfois des... Des, des tranches de vie euh, tout autres que le premier document concerné et voilà en tout cas euh, je, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir euh, voilà de nous avoir accompagnés aujourd'hui et voilà fait partager un petit bout de, de vos métiers qui sont riches et qui sont quand même euh, voilà primordiaux pour nous et, et voilà si jamais euh, euh, vous avez des questions autres que la restauration. On a bien compris que sur les questions de conservation, on pouvait également vous solliciter. C'est pas uniquement une fois qu'il que y a une opération à réaliser qu'on peut vous contacter, mais bien évidemment avant que l'attention elle peut se porter autant sur les collections contemporaines que sur les collections plutôt anciennes, rares et précieuses. Euh, voilà, Emmanuel a pas raconté l'histoire du Tintin euh, avec des gardes roses fuchsia, mais euh, mais voilà, euh, le Tintin il va certainement finir dans des collections de conservation sur les premières éditions. Donc euh, voilà, toute intervention, y compris sur des collections qui peuvent paraître courantes, contemporaines, elle peut elle peut se, se promener dans l'histoire. Alors euh, bon bah, on n'est pas obligé de laisser un petit mot sur les les gardes colorées, mais euh, mais en fait, euh, elles ont de l'importance pour le document et pour son voyage. Donc, euh, voilà, un grand, grand merci à vous. Euh, le prochain rendez-vous du 11-12, ce sera le 20 avril prochain. Euh, ce sera sur euh, Gallica Marque Blanche, euh, voilà, pour savoir euh, un petit peu comment on peut mettre en place euh, cet outil dans les établissements. Et voilà, en tout cas, je suis ravie. J'espère que vous avez aussi apprécié euh, la rencontre de métiers euh, et pas uniquement la rencontre de nos, de nos usages, mais juste des usages des autres aussi qui nous accompagnent. Donc euh, voilà, en tout cas, moi, ça me tenait à cœur et je suis vraiment ravie d'avoir euh, partagé ce moment avec vous tous. Et Merci. je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt. Merci.